Pardon, pardon. Wouah, mais en fait j'ai eu un message. Ah mais ouais, la sauvegarde globale est corrompue, elle va être supprimée. Mais c'est quoi ce bordel Écoutez. Ah ouais, mais du coup j'ai perdu mes... Ah ouais, mais du coup j'ai perdu mes... Ok. Ah, voir Nitrofield. C'est quoi ça, R2 voir Nitrofield ah ok, ils ont intégré pour que tu puisses... Oh là là, mais quel banger ce jeu, mais quel banger Bon les amis, bah, c'est parti pour Crash Bandicoot 2 Crash Bandicoot 2, qui est un peu plus simple, bon il a encore un peu mais... Et c'est vraiment la suite directe, hein c'est la suite directe du premier Un an plus tard. Mes maîtres, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais, mais, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et j'ose simplement rappeler à Son Éminence qu'elle a mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Imbécile Tu crois que je n'en suis pas conscient en l'absence regrettable d'amis à la surface de la terre, il ne nous reste qu'à recruter Regarde-moi ça, ça, rien que pour voir ces graphismes comme ça, ça vaut le coup Ça vaut le coup Oh là là, quelle aigrie celle-là Rien que déjà le gameplay il est plus là, là tu peux t'accroupir Voilà, on peut, faire, on, peut, on peut faire le jeu comme ça donc rien que déjà Voilà on peut faire ça Voilà, donc c'est le mieux On peut faire ça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 Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. Crash, je ne l'écoute pas. C'est un piège. It's a trap. Le mot préféré des trois, c'est Crash écoute 3. Après Crash écoute 2. Et après Crash, on écoute 1. Ah oh non Le Crash, on 3, il est trop banger. Hein, avec l'Egypte, la muraille de Chine et tout. C'est trop, trop, trop bien. Mais le 2 aussi, il est cool avec... Euh... J'aime bien dans les égouts, dans tout ça, avec euh, l'ours polaire. Il faut savoir que Crash Bandicoot 2, ça a été le tout premier jeu de ma vie. Euh, en fait, mes parents, ils m'ont offert ma... ma... Première Playstation en 97 quand j'avais 3 ans C'est là que je me rends compte que j'avais une chance exceptionnelle bon, Mon papa était, était gamer aussi donc on va dire que c'est aussi pour ça que, que j'avais pu en profiter Mais euh, du coup en 97, octobre 97 Et ah oui merde c'est vrai que putain je peux pas les tuer Et du coup premier jeu Crash Bandicoot avec euh, Crash Bandicoot 2 avec Spiro 1. Ah ouais. Ah mais oui, putain c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu fais piéger là. Merci moi Attila. Putain je regardais les commentaires, j'ai encore failli me foutre en l'air. bâtard oh le bâtard ah non je suis trop le somme C'est la vengeance de Cortex, euh, oui c'est ça Chris pourquoi t'es le boss ah, Je suis pas le boss sur Crash Bandicoot hein, vu comme euh, je me fais rouler dessus de ces petits niveaux, les niveaux bonus sont super simples, tout est simple. On a déjà 7 vies, profitez-en, parce qu'on les aura bientôt plus. Je suis dégoûté, il va me manquer de deux caisses. Un peu le somme là. Hop là. Ce soir, c'est vrai. Et ça fait tellement du bien que personne ne mentionne le fameux jeu. Ah non, il manque 4 caisses What Ah, t'es à l'avant-dernier étage Ah bah, tu finiras sans doute avant moi, hein, parce que là, on rejouera pas à Crash avant la semaine prochaine. On t'expliquera quand tu seras grand The Light King Et d'ailleurs c'est les hologrammes qu'on retrouve dans Crash Band écoute 1 J'espère que vous avez reconnu Allez, let's go Snow Oh mais il y a directement un niveau avec la neige Je me rappelle plus. Ils sont trop bien avec les niveaux avec la neige. faut que je fasse gaffe parce que des fois on se fait piéger, il y, des... y a des trucs ici. C'est la merde sur la, sur la glace là. Ça m'énerve. Un petit pour les pommes. Je me rappelais pas que c'était aussi chiant sur la sur la, sur la glace. Tu vas être banni de The Lich King. Ah ouais, tu vas être banni. Pourquoi il manque de caisse là Pourquoi il manque de caisse bordel Je me fais rouler là Ah mais j'étais à 4, j'avais que... pas vu que t'avais mis GTA 4 Les nitros, bah ben je les ai fait péter les nitros, c'était les deux caisses transparentes mais j'ai pas compris pourquoi je me suis pas fait, elles sont pas apparues en fait Parce que j'ai rien raté Ah voilà, les... alors ça par contre c'est les niveaux de merde, les niveaux de la rivière Ça c'est des niveaux de de merde Alors peut-être que le premier sera pas trop galère, si c'est le premier Mais ça marche pas les masques. Mais forcément, ça marche pas. T'as commencé. Après les derniers niveaux du 1, j'ai l'impression que c'est un jeu pour enfants le 2. Bon, ça va devenir plus compliqué après. Mais, mais, mais là, quand même. Euh... <rire> ferme ta gueule Chris, ferme ta gueule Super, merci les deux masques J'ai aucune explication euh, sur le titre de GTA. Faudrait que je fasse zéro cher d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle comme ça. Je pense très clairement parce qu'à la base c'était vraiment un jeu de bandits. Et que. Euh, voilà. Je suis pas passé au bon endroit là. Wouh! Bah, lui, on peut pas l'avoir parce qu'il faut un niveau bonus Qu'on aura tous les joyaux. Ils se sont fait voler les, les voitures, euh, les phrases. En mars, il y aura quoi comme jeu sur Twitch euh, Alors, attends que je réfléchisse. On est quel jour là euh, On est mi-février Déjà, fin mars. Fin mars, il y a The Last of Us et The Last of Us partie 2. Euh... Ensuite, je sais pas. Faut que je fasse Horizon Zero Dawn. Faut que je fasse Horizon Forbidden West. Faut que je fasse. Euh... Faut que je fasse quoi euh... Il y a plein de jeux qu'il faut que je fasse. Oh non, j'ai sauté Pas duré longtemps le masque. Hein. Alors, the lighting, lorsque tu euh... fais des fun facts, ne fais pas des fake facts. Parce que c'est pas pour une cinématique. C'est pour l'introduction et la promotion du jeu en fait. Bravo Mika, bravo il euh, y a possible que ce soit re 4 Remake. Hein. Putain mais dès que j'ai un masque je me fais euh, niquer Donc euh, c'est totalement possible re 4 mec Bah tu regardes comme t'en as envie Reda, euh, comme ta préférence en fait. Ça va être une semaine, euh, enfin un mois spécial horreur là, entre The Last of Us et RE4. Ah mais en plus ouais, ça, ça va être ensemble en plus ça. Ah putain ouais, il va falloir que je regarde quand ça sort et tout. Hein. Il va falloir que je regarde quand c'est que ça sort mais euh, j'ai pas encore fait le, pro, le planning. Il faut qu'on finisse Test Drive Unlimited. Faut qu'on finisse Harry Potter à l'école des sorciers. Faut qu'on finisse Hogwarts Legacy. Il va y avoir les euh, Les. les streams PlayStation VR2. Euh. Ah oh, mais le con, mais j'en étais sûr j'allais me faire baiser qu'il fallait que je la nique la tortue. Voilà, j'ai la flemme parce que du coup là tous les ennemis sont réapparus. Oh non mais là je me suis fait niquer là. On parle pas de GTA 6 euh, de la ching c'est pas le on fait pas on fait pas un un stream GTA donc on en parle pas de vie que j'ai perdu. Putain C'est super chaud en fait de Ah oh non, putain, il me faut repartir de là. Oh, ça me saoule là. <rire> Je Je fais n'importe quoi là. Tant pis pour euh... Mais il y a pire que RE4 Je verrai la semaine prochaine J'allais me louper En vrai je... je flippe pas trop Sur les jeux VR Sur les jeux d'horreur pardon Lapsus Mais les jeux d'horreur en VR J'avoue que ça rend un peu fou J'avoue que ça rend carrément fou même C'est décalé tout seul Ah ouais non mais les, les jeux d'horreur en VR laissent tomber quoi. Oui Five Nights ça passe. En normal. En VR. C'est autre chose. Je panique là Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir J'en étais sûr J'en étais sûr qu'il fallait pas que je le fasse Et oui j'en étais sûr Yes, il y a le, premier, le Resident Evil 7 qui est sorti sur, euh, sur PSVR 1, effectivement, ouais. Et Resident Evil 4 qui est sorti sur euh, Oculus, enfin sur MetaQuest. La flemme, j'ai peur. Ah, donc ça veut se foutre de ma gueule parce que je me chie dessus, mais toi-même t'assumes pas, Younes Aïe Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est du propre. C'est du propre. Il ah, y a le retour de Boulder. Merde. Woohoo On a eu chaud là. Merde putain mais c'est pas possible Oh là là là la la la Mais c'est pas possible on, on les voit pas arriver, on les voit pas la caméra elle est pas assez éloignée Merde Oh putain mais c'est incroyable J'ai fait n'importe quoi. Ouais mais pourtant Younes la VR c'est 10 fois mieux que jouer normalement. Parce que là tu ne joues plus à un jeu vidéo, tu es dans le jeu vidéo. Salut agente fan. fanof. fanof. fanof. fanof. agent Stéph... Stéphane. agent Stéphane hop. putain mais. tout, attra... tout accroché c'est compliqué à lire hein. C'est comme ça que ça se passe Joyeuse salentin à toi aussi Stéphane Ah non c'est par là qu'on a Putain le réflexe de partir dans l'autre sens Ah oui c'est vrai qu'il y a ça Sam... Putain mais c'est mine C'est mal foutu Mais non je t'ai pas dessus là Et je l'ai pas vraiment au dernier moment les Oh non, oh non. Ah mais ça a bugué. Ah le Happy Saint Valentin de Rockstar. Mais ils le font souvent, hein! Mais non, mais j'étais pas dessus! Ils le font souvent, euh, Rockstar. Putain, mais c'est pas possible! Les crises, qu'est-ce qui t'arrive, bordel de merde? Ils le font souvent, Rockstar, pour la Saint-Valentin. Eh, hey, mais je suis abruti, ça fait trois fois que je recommence, trois fois que. Et ben voilà Let's go Regarde un stream lit, c'est une belle Saint Valentin grave Exactement C'est une très bonne Saint Valentin aussi Attends, il, se, il se sort le, le diamant du FIAC quand même Un effort bordel Crash Un effort Il parle de fiac. Ah C'est Crash, c'est pas moi. C'est Crash qui s'est sorti. euh... Pour pouvoir, pour oh, oh, oh, oh. Si tu travailles pour la sauvegarde du monde, ce sont des gemmes qu'il te faut trouver, pas les cristaux. Si tu trouves les 42 gemmes, je peux régler mon canon laser sur Cortex et détruire sa station spatiale et ses plans machiavéliques. En attendant, je dois t'empêcher de ramasser les cristaux, et par la force, si besoin est... <rire> il t'arrive lui. Il est taré, lui. Ah, putain, oui, il y a Reaper... Euh... Insupportable Ça va! Ça va, ça va, on n'a pas. Pas trop compliqué ce premier boss. Pour moi, on s'en sort pas trop mal. Hein. Euh, on a 18 vies. On a fini le premier niveau. Enfin, le premier. Euh, je, voilà, le premier boss, on l'a poncé. Pour moi, ça va. Ça change clairement de, de Crash Bandicoot 1. Était outre Mais à Merci moi, Attila C'est vous les meilleurs C'est la commune, les meilleurs Est-ce que vous avez vu l'easter eggs derrière Cortex Ici là regardez, ici là Est-ce que vous avez vu l'easter eggs quand même Quoi? Je suis le quoi? Est-ce que vous avez vu ce magnifique Easter eggs Beerit? Qui est un Easter eggs de Bidit de Michael Jackson? Allez, pour la peine, on va commencer par Beerit. En plus, c'est avec, euh, avec le petit polar donc. Euh... Ah oh non Ah oh non Abusé là C'était pour récupérer la vie Le mec qui meurt pour récupérer une vie Ah <rire> oh non Ah oh non non Là c'est abusé là contre! Non mais là c'est vraiment abusé par contre Comment tu veux faire pour l'éviter Ah non bah non Putain, j'ai trop tourné. Alors, c'est clairement pas le meilleur, la vengeance de Cortex sur PS2. Hein. Mais on le fera. On le fera. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah oh non Bah parce que c'est un c'est un plagiat raté de Crash Bandicoot 2 3 en fait hein clairement hein. c'est un jeu qui n'a pas été fait par Naughty Dog mais ils ont voulu faire du Naughty Dog et et ça marche pourquoi j'arrive pas là en fait euh, c'est quoi bordel comment c'est possible en fait de je comprends pas Putain, je comprends pas comment tu veux y arriver là Ah oh non, mais là j'avais sauté avant. Ah, mais je suis pas pro du tout, Hilario. Hein euh, Hugo. Mais c'est strictement impossible. Alors, à moins qu'il faut que je. Oh non. Putain, j'ai perdu 7 vies là. Abusé. Le crash voler puis mourir bah ouais mais attends euh, ils sont marrants eux Tu, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer juste mais c'est strictement impossible oui après la vengeance de cortex c'est le moins des pires euh, des ps2 d'accord mais c'est pas parce que c'est le moins des pires que mais, mais c'est strictement impossible je comprends pas là Mais comment on fait Bah là les gars, euh, franchement si si vous avez une solution parce que je vois pas du tout. Soit avant. Ouais. <rire> Soit avant. Euh, C'est ce que j'essaie de faire en fait depuis... Euh... Soit avant quoi Tu veux dire euh, là Je peux strictement pas en fait. Je peux strictement pas. Premier saut mais c'est impossible d'aller plus loin. Mais merde, putain. J'ai plus de vie. J'ai perdu toutes mes vies. Sur ce passage de merde. C'est impossible, en fait. sauter avant personne ça passe pas oh j'ai trop le seum j'ai perdu quand même 18 vies sur ce niveau as sur ce passage là as un niveau avec le nom birit ne peut pas me casser les couilles Ah, oh, génial <rire> ça passe, bah ouais mais vous avez bien vu que là, j'ai un peu le son quand même, j'ai perdu 18 vies sur ce truc, hein. oh non Ah non Bah c'est foutu hein. Putain mais c'est quoi Yo mon max Comment ça va C'est impossible Je comprends pas Ça a abusé Comment tu veux... Euh... Oh putain, c'est comme ça qu'il fallait faire J'ai trop le seum, j'ai perdu 18 vies dans la bataille Un checkpoint, s'il vous plaît, un checkpoint Un checkpoint non c'est bon on a fini le niveau Ouais le, le niveau il est vraiment chaud Ah oh, mais attends Max t'as jamais fait des crashs Max Oh là là mais Max Il faut trop que tu fasses les crashs en live Tu vas t'arracher les plumes Tu vas t'arracher les plumes notamment sur le premier Sur le premier tu vas voir Tu vas t'arracher les plumes Bon, en tout cas, euh, le niveau easter eggs de Jackson, il nous a euh, fait mal. Hein. On est passé de 18 vies à 2 vies. <rire> euh, mais attendez, il n'y a pas un truc aussi, je crois. Il n'y a pas un... Ah, mais attends, il faut trop que tu ailles, du coup. Il euh, faut trop que tu le fasses, Max. Il n'y a pas un truc... Euh... Franchement, euh, en plus, les, les remakes, ils sont vraiment cool. Et je pense que tu risques de péter un bon plomb. Un bon, bon pétage de plomb. Et ils sont vraiment excellents. Crash Bandicoot 1, 2, 3. CTR. Et après euh, Crash Bandicoot 4. Et je pense que ça t'a commis pourrait vraiment kiffer. Euh, parce qu'ils vont te voir.. Euh, ils vont te voir carrément rager. Et puis euh... Ah ouais non mais par contre les platines.. Euh... Bon, y'en a qui les tentent, hein, mais. T'as intérêt d'avoir un bon psychologue. Un bon thérapeute. Mais en plus, tu l'as Mais Max, faut trop que tu le fasses Franchement Parce que, au-delà de ça, c'est vraiment des jeux qui sont excellents, quoi. Mais. Euh... Mais qui sont durs. Oh là là Ouais ouais le, le crash bandicoot 1 Le crash bandicoot 1 c'est du solide Après le crash bandicoot 2 Et ça va un peu mieux Le crash bandicoot 3 ça va aussi un peu mieux Mais euh, le crash bandicoot 1 euh, Il est vénère Il est vénère CTR Bah ben, en fait tu vas découvrir Tu vas découvrir ce que c'est qu'un vrai jeu de karting Autre que Mario Kart Oh non euh, CTR, c'est un vrai jeu de cartes quoi. Donc, euh, mais du coup, il est technique. Donc, il est un peu dur. Euh, et après, Crash de 4 qui n'a pas été fait par Naughty Dog, mais qui est très bon. Lui, par contre, waouh! Waouh! Waouh! Waouh! Moi aussi, il m'a fait bien rager. Hein. Non! Ah. Wouh. Ah. Wow oh non, je lui saute dessus. Ah. Oh non, mais là, tu peux pas, tu peux pas, platiner. Euh... Même CTR, je ne l'ai pas platiné, parce que le, le remake il rend fou. Putain mais, à chaque fois je me fais niquer Il fallait me faire gris là Oh non je me suis arrêté avant Ah ben la edge elle est là hein Mais c'est vrai que je l'ai pas je l'ai pas encore euh, configuré Mais euh... Je sais pas s'il y a moyen Parce qu'en fait ça va vraiment En fait Ah merde j'ai fin de partie Ah mais oui j'avais plus de vie En fait tu vas voir où euh... Il y a beaucoup de... Pour dire les termes, c'est un jeu de pute. Hein. <rire> a... C'est que des pièges, en fait. Et, euh... Et en fait, ça, ça met beaucoup... Euh... Ça met vraiment à niveau ton ta patience. Et le fait en fait d'avoir la faculté de ne pas te précipiter. Euh... C'est un peu le... un Die and Retry. Hein. Euh... C'est un peu un Souls, mais version, euh... version plateforme. Et du coup... Euh... Du coup, je sais pas si la Edge euh, peut être un bon cheat. Et salut à toi, Xerox Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Oh non Tu vois, il y a aussi beaucoup de trucs comme ça. Tu vois, où tu vas mourir, mais d'une façon tellement bête. Tellement bête Mais tu me fais quoi la crache? Voilà Ouf Non, j'avais sauté. Ah là là là, là j'étais sûr. Euh, je pense que là, il faut qu'on y aille. Euh... C'est quoi le new crash Alors, c'est un crash et. Euh, c'est un crash qui est. Oh non J'étais passé là C'est un crash qui est centré sur le multi. Donc, euh, c'est pas la folie furieuse, hein. Allez on va gagner un peu de la vie là ah, Crash 5 faut pas l'attendre pour tout de suite malheureusement Je pense qu'il faut même pas l'attendre tout de suite euh, tout court en fait à cause de à cause d'Activision Wouhou Pour... Ouais. Ah, c'est pas la fête du slip avec activision on a perdu crash euh, spiro 4 aussi hein. on a perdu spiro 4 dans la bataille Allez, on remonte un peu les villas. On en est qu'à la moitié du niveau. Hein. Oh non On s'est fait rouler les amis là. Bah, ben non, on est à la fin du niveau en fait. Ah, oui, parce qu'après il y a les gemmes à débloquer. Allez, allez, allez. Tu cheatais à l'époque ou pas Jamais. Euh, déjà sur quoi Sur euh... sur Crash Bandicoot, euh, Yuns Parce que sur, euh... sur Crash Bandicoot, c'est un peu compliqué de cheater. Hein. Tu peux même carrément pas cheater. On va essayer de remonter un peu le niveau de vie là Parce qu'on avait pas mal de vie Et et là il nous en reste plus hein. C'est pas avec ce niveau Qu'on va remonter la vie parce que celui là C'est vraiment les niveaux de merde ça Non je crois pas que sur Crash Bandicoot il y'a des cheats En tout cas ça me dit vraiment rien du tout J'en étais sûr, j'en étais sûr, j'en étais sûr Il est pas du tout maniable ce bordel Non j'ai fait, Eh oui je savais Je savais putain n'importe quoi Oh non, j'ai fait un pas de trop Mais voilà on perd les vies là, mais non non non non non, non. Allez, on a récupéré une petite vie. J'aurais préféré en avoir un peu plus, mais c'est déjà ça de prix. Oh putain. On ah, était sûr. La caméra, elle est trop mal foutue. On sait pas où elle se situe, en fait. C'est ça qu'ils auraient pu changer, putain, avec... Euh... Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Je vais arrêter, je vais pas perdre toutes mes villas en fait, mais. C'est ça qu'ils auraient dû améliorer dans, le... dans ce remake par contre. Là, je suis d'accord que sur ça. C'est insupportable. La perception, elle est trop mal foutue. ça a commencé à quel âge euh, De quoi à Le jeu vidéo euh, Je suis en train de voir, c'est Archibald, les ombres ça a toujours été... Ah mais là incroyable C'est trop ça mais là en fait... Ouais, les ombres, enfin... Mais sur Crash 4, t'as une aide, t'as un truc où en fait ils peuvent te... Tu vois où tu vas atterrir. Donc c'est plus simple dans Crash... dans Crash 4. Mais en tout cas, bienvenue Archibald. Clairement ces niveaux-là, l'eau était déjà les pires à l'époque. Carrément. Mais bienvenue à toi aussi, Bagan. Comment je suis pour euh... Mais Oh Oh putain, c'était sûr. En plus, c'est l'arrivée Non, mais oh. Non, non, ça c'est insupportable. Bah voilà, la vie qu'on a gagnée, ben bah on la repère, c'est incroyable. Merci à toi, content que ça te plaise les lives. Je mets ma santé mentale un peu à l'épreuve pour vous faire plaisir les amis. <rire> Alors là c'est un gros coup de chance Le premier jeu c'est euh... Alors un crash 5 Rockstar Games absolument pas. Ce serait tellement à chier. C'est pas parce que t'as un bon studio. Stu... Crash est très euh... Rockstar sont très bons dans ce qu'ils font, mais mais je suis fier et certain qu'ils seront à chier sur un Crash écoute, C'est pas leur domaine. C'est comme si demain tu demandes à, à... à Naughty Dog de faire un, un GTA. Bon, si, peut-être que Peut-être que Naughty Dog a. Rockstar je... je suis persuadé que non. Euh... Et mon premier jeu, bah, c'était Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2 en 1997 Et j'avais 3 ans C'est là que j'ai commencé donc j'ai eu Crash Bandicoot 2 Et Spiro le dragon C'est les deux jeux que j'ai eu en même temps Et ça repart avec ces trucs là Mais c'est impossible Mais je saute Et y a, elle a une latence cette... Euh... Putain T'es encore là Max si Chicken House est encore sur le.. Si Chicken House est encore sur le. Sur le chat, j'ai une question pour toi et la DualSense Edge Parce que moi elle me rend dingue. Mais c'est que depuis hier. J'ai pas l'impression que ça le faisait avant. Mais là, clairement. Ah bah génial Je crois pas qu'il soit là, Max. Je crois, pas, je crois pas que Max soit encore là. Je lui poserai la question. En... Oh non mais voilà y a, y a Il hein, y a clairement une latence sur la sur la sur la edge hein, je comprends pas. Je comprends pas parce que là clairement j'avais appuyé sur rond et, et il a pas. Il a pas fait hein. Et J'en suis, suis où niveau batterie bah bon la batterie mais je pense pas que ce soit ça. Si vraiment à... c'est trop chelou. Merci à toi, Sharkis. Je lui poserai la question euh, par MP. Par MP, mais, euh, mais je, je. Je comprends pas. Hein. C'est vraiment hier, depuis hier, avec Hogwarts où j'avais. J'ai eu cette impression là. Et là, avec. Ah non, mais là, c'est pas possible. Hein. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Franchement. Euh... Et en fait, je sais même pas si c'est une latence ou en fait si c'est. C'est mes boutons qui marchent plus en fait. Non, mais en fait, je crois que c'est même pas la latence. C'est que c'est mes boutons qui s'activent pas vraiment en fait. Ou je sais pas. Ou est-ce que. Bah, si c'est la latence parce qu'en fait, ils s'activent pas tout de suite. Du coup. Euh... Ah ouais, non, je comprends pas. Hein. Ah ouais, non, mais attends, c'est pas possible, je comprends pas. Hein. Ça casse un peu les couilles parce que je, je suis en train de perdre. Je sais, ouais, mais là, c'est pas possible non plus. Hein. Putain, je vais perdre toute ma vie là-dessus, vous allez me dire. Bah oui. <rire> mais c'est un scandale. C'est un scandale, messieurs, dames. Je refuse. Je refuse cette, cette chose. En vrai, j'ai fait exprès. C'est pour recommencer comme ça. On va on va regagner des vies. Marchez là. Prends les pommes parce que chaque pomme est importante. Allez vite Pas le temps de ramper là Non Ok, super. C'est des pommes, t'es sûr Ah <rire> ouais, je suis... Ah non, mais il y a un souci, hein, je comprends pas. Hein. C'est pas possible. Oh putain, je me suis fait piéger. Salut bien bienvenue à toi. Mais j'ai sauté. Je fais le J'ai fait, j'ai fait la même erreur. C'est pas possible. Non mais, je saute dessus là Allez, faites moi gagner 5 vies là On va gagner déjà deux vies, c'est déjà pas mal Je t'entends depuis mon appartement C'est très moche Tristan Call portrait des fake news comme ça c'est très moche Allez c'est le dernier run C'est le dernier run Allez c'est le dernier run Oh non C'est le dernier run, il reste seulement deux vies. Oh là là, oh là là Non non non, pourquoi j'ai fait ça j'étais sûr! Mais ouais, en plus, elle allait la, la, la, la ca... Ça allait casser la caisse, quoi qu'il arrivait. Mais qu'est-ce que je suis abruti! Mais les amis, les amis, je suis un abruti. Je vous je, je, je le dis. Quoi qu'il arrive, la caisse ça allait être cassée. Ah oh non, ça l'a pas cassé. Ça a pas cassé la caisse. Oh non. <rire> oh non. Oh, me suis fait griller. Je suis dégoûté. Oh non. Bon les amis, il nous reste combien de vie là Une vie. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Les amis, c'est sur cette fin de live, enfin sur cette fin de niveau que euh, le live d'aujourd'hui va cesser. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous, vous êtes régalé encore une fois à me voir, euh, à me voir bah, rager quoi, hein, puisque visiblement c'est ça qui vous amuse. C'est me voir euh, souffrir, souffrir, hâte de voir la suite. Ouais Ouais, bah, ouais moi, hâte aussi, ouais. Euh, moi, j'ai surtout hâte d'arriver sur CTR pour vous montrer mon skill, de faire les soirées CTR et de me venger comme il se doit, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne petite soirée. Euh, moi, de mon côté, c'était vraiment très cool, même si euh, je commence euh, à en avoir un petit peu marre de, de Crash Bandicoot et que je vais aller, faire, euh, que je vais aller prendre euh, un cachet. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Bien entendu, dès, dès demain, il y aura le, le replay euh, qui sera du coup en deux parties, la fin de Crash Bandicoot et... Euh, et jeudi, on mettra le replay de Crash Bandicoot 2. Euh, donc voilà, je vous souhaite une agréable fin de soirée, une bonne nuit les amis. Demain, on continue Hogwarts Legacy. Et du coup, eh ben, on se dit à très bientôt. Merci à tous. Bye bye, bonne soirée.